Bonjour à tous, suite à la vidéo unboxing des sabres laser SaberForge avec mon pote Gabin, et eh ben on a eu pas mal de retours positifs, la vidéo a d'ailleurs plutôt bien marché et je vous en remercie. D'ailleurs si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu qu'avec l'aide de ma grand-mère, je me suis confectionné un costume Jedi, euh, vous aurez l'occasion de le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et donc à force de me pavaner partout dans la maison avec mon sabre laser, j'ai tout simplement inspiré des membres de ma famille à en prendre un également, en l'occurrence mon petit frère. Salut Effectivement, Robin m'a fait envie, et j'ai commandé mon sabre, et il est arrivé Bon du coup c'est parti, on va unboxer ça Je bien vous avouer que j'avais assez hâte Je l'ai commandé genre le, euh, le 15 janvier Et on est actuellement le 13 février Donc ça a tout juste un mois On y arrive Alors, qu'est-ce qu'on a ici Du papier, incroyable Et donc on a là Donc là, on a la lame qui viendra se fixer au bout du sabre, l'attache-ceinture... Waouh oh. Oh. Wow. oh la vache L'attache-ceinture, tout est là. Putain, il est magnifique Ici, on va voir. ça c'est pour donc euh, charger la batterie. <rire> Encore une fois, on est sur du euh, prise américaine. Ah, c'est un peu rose. Ouais, en fait, c'est du bleu et du rouge, quoi. Du pas. bleu et du rose. J'installe la lame qui vient juste tout bêtement. Ok, attention. Il est très confortable. J'avais un petit peu peur que le petit creux ici me gêne, mais finalement, non. C'est impeccable. Les temps de délai sont peut-être un peu longs, hein. on peut compter sur euh, un mois, un mois et demi, je pense. Voire plus pour, euh, pour euh, certains modèles. Mais concrètement, euh, ça vaut le coup. Hein. On est quand même sur un, un truc d'une qualité très impressionnante, très lumineux, effectivement. Voilà, le déballage est donc terminé, mais je tenais à ajouter quelques précisions. Effectivement, les sabres de Saberforge sont très chers, mais ce ne sont pas des jouets. Ce sont de véritables objets de collection destinés aux fans de l'univers Star Wars. Mais ils ne sont pas fragiles pour autant. Le manche est en aluminium et la lame est faite pour résister au choc lors d'un duel. Le rapport qualité-prix des sabres Saberforge est donc bien plus intéressant que les répliques officielles vendues par Disney. Ils sont plus lumineux et bien plus solides. Bon bah les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu, donc euh, voilà, on est content, on est des grands enfants, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez Je suis très content. <rire> du coup, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un like sous cette vidéo, et puis dans tous les cas, moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde Au plaisir Et que la force soit avec vous. Voilà. Wow, incroyable Excellent, Jackson. Ça part en prod.